Oh. En faire un moteur, hein? Je pense c'est la chasseuse. Ouais, c'est la chasseuse. Allez, vas-y. Ouh. La chasseuse. Et hop, un mot de vu. Oui, je ferai un scénario, disons que quand tu inities quelqu'un à un jeu de rôle, ce qu'il faut, c'est t'intéresser à ce que la personne fait. Et euh, ce que la personne aime. Et pour que ça passe, il faut que je fasse vraiment quelque chose qu'elle qu aime. Quoi. Donc je vais faire un scénario de mon creux, mais je vais l'adapter à ce qu'elle qu aime bien. Enfin, live. François, comment ça C'est Maël. Maël, c'est le téléphone. Maë. Bienvenue. Il faut souhaite toi à l'aise, merci pour ton follow. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu te mets bien. Ouh 4 jetons pour le soin. C'est bien ça, ça c'est pratique ça. T'as c'est chouette. 4 jetons en premier soin, c'est hyper pratique. Ah la compétence euh, autodidacte à ce niveau là. On, bon on a qu'un seul, euh, qu seul moteur, c'est pas, pas bon signe. Hein. À la réparateur C'est juste qu'elle s'éloigne. Hmm. Voilà. Ça c'est bon. Deux moteurs Mais elle est partie ouais, moi j'ai du monde à sauver Oh oui c'est vrai on peut jouer sur Switch après je sais pas si les sensations restent équivalentes DVD sur Switch Bonne Oh, c'est bon, ça. 5 jetons. Debut game. Oh, tiers de game. En soin, C'est tellement pratique, là. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il a été posé. Ok, très bien. Oh, c'est bon, ça. Ah, On faut faire le moteur en haut. Le ouais. faire le moteur là, hein. On a que deux moteurs de fée. Franchement. On est en train de le poursuivre. Non, elle, elle le ralentit. Je sais pas pour quelle raison euh, le soin. Je crois c'est de base, le soin est ralenti. Je sais pas si l'autre va lever les bras en mode « Ah, au secours, au secours, je suis en danger oh. !» Ok, allez. L'autre est en bas Et l'autre est en soin Franchement On est giga mal barré On est giga mal barré Je sais pas ce qu'il va faire Faudrait qu'il tienne Je sais pas si ça va être suffisant Oh okay. J'arrive, j'arrive. Tu vas voir, je vais te soigner comme Comme Jaja. Vas-y, vas-y. Regarde, regarde. Allez, bouh, c'est qui le pro? Voilà. Elle est là, par contre. <rires> Mais c'est quoi cette. <rire> ouais, ouais, grave, ouais, en en grave, grave, grave. Ouais, ouais, ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, je suis ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Mais elle était en haut ou quoi, limite Aïe, aïe, aïe. C'est tellement moche. Oh, ça, c'était nul. Ça, ça ce que je viens de vivre, ce que je viens de lui faire vivre, et de vivre et de faire vivre, ça, c'est tellement moche. Et le deuxième est acheté. Ça sert à rien ce qu'on fait là. Ça, ce que. Pour, pour la palette, c'est typiquement. Ce que. Moi, je vis quand je suis tueur à sa place en ah. face. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte C'est compliqué, c'est déjà compliqué. Ouais. Ben, vu que les moteurs ne se faisaient pas. Oh si, ça a grave servi Ouh Ça c'est H La palette a servi C'est ce qu'on veut mais la palette la gigue a giga servi oh Non, il est en train de suivre l'autre J'arrive Oh Hana signifie que j'ai la joue qui racle Non, mais qu'est-ce que tu fais Ça va être tellement bon coup. Maintenant, je vais attendre là, tu vois. Voilà. Et il suit le deuxième. Hein. C'est tellement bien joué, ça fait tellement plaisir. Et je vais quand même pas pouvoir finir le moteur. Attention, je vais pas pouvoir finir maintenant. Attends, si je le finis, si je le finis. Oh Yes, win, hello Moi aussi j'ai une lampe. <rire> ok, ok. Quand je voulais dire on est foutu, je voulais dire surtout moi. Ok. Pas de soin. Seul gros avantage que j'aurais, c'est s'il trouve la trappe. Il ferme la trappe et vie. Bon, bah voilà. Je suis rien du tout, hein. P. 1 Je suis P que dalle. Ouais, faudrait que la trappe s'ouvre là. Attrape, là. <rire> bah, par exemple, c'est quoi Allez, abonne-toi. Merci, active la notification. À bientôt. Chasseuse. Nous étions. En couple au début, ce n'est pas une raison pour m'en vouloir en plus après m'avoir transonné. Merci. Euh, Néa, absente au cours, surtout après sa mort. Meg, ça court, ça court la maladie d'amour. Mais réparer les moteurs, c'est mieux. Jeff, beaucoup de bruit. Pour rien, surtout quand vous vous videz de votre sang. Merci de moins gémir. Voilà.